Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de batterie. Alors aujourd'hui je vais vous parler des bases de l'indépendance en binaire. On va en profiter pour voir quelques notions sur le temps, le métronome, euh, les débits, des euh, rythmes des jeux de cymbales très simples et puis des rythmiques grosse caisse claire très simples. Voilà donc si vous avez des questions euh, à la fin de la vidéo euh, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous ou des questions et j'y répondrai personnellement. On parle d'indépendance euh, quand on essaye de faire des rythmes différents avec chaque membre. Chaque main, chaque pied euh, doit pouvoir faire des rythmes différents dans l'idéal. Donc on va apprendre déjà à faire ces rythmes et à les combiner, à les superposer ensemble. Et ça, ça fait ce qu'on appelle l'indépendance à la batterie. Alors je vais vous parler du, du métronome. Alors le temps musical nous est indiqué par un métronome qu'on appelle aussi un clic. Ça se présente comme ça. Voilà, ça c'est le temps musical. Là, la signature, c'est du 4 temps, donc on compte jusqu'à 4, grosso modo. Il y a le premier temps qui a un son particulier, en général plus aigu, et les 3 autres temps qui restent. Donc, euh, évidemment, la pulsation, du... enfin le tempo est régulier, hein, il ne bouge pas, c'est la grande utilité du métronome. Ça nous permet de stabiliser notre placement rythmique. Et donc, euh, on va utiliser ça pour placer des pulsations caisse claire grosse caisse et commencer à travailler l'indépendance. Pour ce qui concerne le binaire, puisqu'on est dans l'initiation au binaire, on va diviser le temps en deux. Le binaire, c'est les multiples de deux, mais nous, on va se contenter de deux pour l'instant. Donc, je vais commencer par vous montrer des, des, des petits rythmes simples euh, avec la caisse claire et la grosse caisse. Donc, euh, Traditionnellement, pour les droitiers, ça va être le pied droit pour la grosse caisse et la main gauche pour la caisse claire. Certains jouent en symétrique, mais bon, ça, euh, vous pouvez voir, c'est pas un problème. Le tout, c'est de, de garder une main forte et une main faible, la main forte tenant le jeu de cymbales, qu'on va superposer par-dessus ces rythmes. Donc voilà, euh, là je vous ai fait deux mesures de chaque rythmique, euh, deux, deux mesures de quatre temps, donc vous pouvez faire le temps qu'il faut chacune afin de bien les faire en place hein, par rapport au métronome. Donc ça, euh, n'hésitez pas à y passer le temps qu'il faut, euh, prenez votre temps, euh, n'essayez pas d'aller trop vite, ça sert à rien. Euh, donc maintenant je vais vous montrer une, un jeu de cymbales, on, a, on peut appeler ça un ostinato même si euh, c'est un cas particulier d'ostinato, c'est à dire un rythme qui va se répéter, on va diviser le temps en deux, donc voilà le métronome qui nous donne le temps, 3, 4, nous on va jouer ça à la cymbale, comme ça. Donc voilà, maintenant nous allons voir un autre jeu de cymbales avec les mêmes rythmiques. Là, il s'agira de jouer la cymbale sur le temps, c'est-à-dire exactement en même temps que le clic, sans bouger les rythmiques qu'on a fait précédemment. Voilà, j'en fais deux mesures de chaque également, comme la fois précédente. Donc maintenant, nous allons refaire la même chose en rechangeant le jeu de cymbales. Cette fois-ci, nous allons placer la cymbale exactement au milieu du temps, c'est-à-dire sur le contre-temps. On appelle ça le « et » aussi, et toujours en rajoutant les mêmes rythmiques. Voilà, maintenant que vous avez pu euh, regarder un petit peu toutes ces rythmiques et ces jeux de cymbales, alors essayez d'abord d'être à l'aise avec ça, hein, il ne faut pas que ça pose de problème. Ensuite, vous pouvez marquer le premier temps en mettant un petit coup de crash sur le 1. Donc euh, ça, c'est important de savoir où se trouve le 1 dans la mesure. Donc euh, le petit coup de crash, il posera juste un petit problème supplémentaire sur le dernier jeu de cymbales qui est à contre-temps, parce qu'on bah, ne marque pas le temps, donc euh, le 1 non plus. Donc, euh, ça sera juste une petite, euh, une petite difficulté supplémentaire. Vous pouvez également mettre le charleston sur le temps, comme ça. Si ça va trop vite, vous pouvez sur 2 et 4 ou sur 1 et 3. Euh, essayez de varier ça et amusez-vous bien. Voilà, si vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas à me contacter euh, via mon site ou, ou par un message que vous laisserez en bas, hein, juste en dessous de la vidéo. Voilà, bonne fin de journée, à bientôt.